Hello les gens abonnés, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas abusé des chocolats ce week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de PAFTAG. Alors, euh, cette vidéo, on en a parlé plusieurs fois en fait, parce que j'utilise souvent le mot PAFTAG dans les lives, dans les events, etc. Et on me demande régulièrement qu'est-ce qu'un PAFTAG, qu'est-ce qu'un PAFTAG, qu'est-ce qu'un PAFTAG. Donc, on va parler PAFTAG. Un PAFTAG, qu'est-ce que c'est Alors, c'est une petite pièce en métal. Donc, je vous présente celui donc, de Geocaching Vlogger de cette année. Vous voyez, donc, ceci est un PAFTAG. Il euh, y a par exemple celui de Jiu Jungi. Voilà, également. Donc là, c'est sous forme euh, circulaire. Et il y en a également. Donc, ceux-là, ils sont vraiment super fun. Donc, ils n'ont pas la même taille. Donc, vous l'avez compris, ce sont des petits objets en métal. Donc, en général, ça fait la taille d'une pièce d'un euro. Donc, euh, on peut comparer. Hein. Ça fait la taille d'une pièce d'un euro. Tac. Ou pour les Américains, d'un US Carter. Voilà. Tac. Alors... Euh, petite information, pour rentrer dans le, dans le technique, c'est en métal, ça fait 23 mm de large et 2 mm d'épaisseur. C'est en fer, donc en fer très solide, et pour éviter que ça rouille, ça a reçu un plaquage, dans couleur argent, cuivre, or ou noir, au choix. Ça c'est les puff tags et je vous présente celui de la chaîne. Donc vous savez, y a une, euh, on a un puff tag, c'est la petite mascotte qu'on m'avait fait faire, et je l'ai transformé en puff tag. À quoi sert un puff tag Eh bien, ça sert à la base, vraiment au tout début, comme objet publicitaire. C'était un objet qui était, vous savez, comme dans. qu'on mettait au de, des petits porte-clés, là, qui s'attachent dans le trou, comme ça, un peu comme un jeton de caddie. Et c'était un objet qui était extrêmement répandu chez les scouts et euh, chez les militaires. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, c'est le geocaching qui en a vraiment repris quasiment 90% de la production, ce qui est juste énorme. À quoi sert un puff tag Eh bien, en fait, euh, ni plus ni moins qu'à de la collection et à de l'échange. À la même euh, à la même image en fait qu'un qu géowood voilà vous savez qu'il euh, y a un site qui vous permet de gérer vos GeoWood et de faire des échanges et ben c'est le même principe mais en métal mais un petit peu différent dans le sens où vous avez un code à l'arrière qui vous permet en fait de le loguer comme un tb et euh, de l'ajouter virtuellement à votre collection vous pouvez par exemple si en avait 5 en ajouter 5 gérer votre collection vos échanges c'est très très bien fait on va voir ça dans quelques minutes directement sur le pc par contre, vous n'aurez pas la même, euh, disons, la, la carte, la carte, la map monde, avec euh, les, les différents voyages qu'a fait votre Pavtag. Ça, il n'y aura pas, puisqu'il n'y a pas le principe de log cache par cache. Mais il y a deux solutions, en fait, pour euh, changer ça. Donc, soit euh, en, pro, en profitant, en fait, du, du trou des Pavtag accrocher un TB, et là bah, ça voyage avec le PAVTAG, donc les gens peuvent loguer le PAVTAG et le TB, donc ça c'est plutôt fun, ou utiliser tout simplement un PAVTAG, Sherpa Geocoin. Alors je vous mets l'image ici, c'est ni plus ni moins qu'un Geocoin, avec au milieu une base aimantée sur laquelle on vient coller le tag. Voilà, je viens d'en parler, c'est aimantable vu que c'est du fer, donc l'avantage c'est pour le rangement, vous pouvez créer une sorte de petit tableau avec des aimants, et de manière à arranger vos PAVTAG. Je pense que je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus, et ça pourra plaire je pense à un maximum d'entre vous. Assez de blabla pour les détails, on va passer tout de suite à la création de votre compte sur PAVTAG pour commencer dès aujourd'hui à échanger avec le monde entier. Donc on se retrouve sur votre navigateur internet favori, vous allez taper PAVTAG avec un S, vous rentrez, et là, sur le premier lien, vous cliquez dessus, et vous voilà sur la page de PAVTAG.com. Je préviens tout le monde, c'est un site intégralement en anglais, il n'y a pas de petit bouton pour choisir votre langue, etc., Petite astuce, si vous êtes utilisateur de Google Chrome, vous faites un clic droit et traduire en français. Pour ma part, je vais rester en anglais, mais n'hésitez vraiment pas à faire un clic droit passer en français si vous n'êtes pas à l'aise. Donc, des perf tags, vous allez en voir des milliers, puisqu'il y en a des milliers, vraiment, c'est juste impressionnant. Vous voyez, il y a quelques exemples ici et là. Vous pouvez en retrouver tout en haut, vous faites « Visit the gallery ». Et là, vous allez en voir de toutes les formes et de toutes les couleurs. Regardez-moi celui-là, celui en forme de fer, il est juste... Magnifique d'ailleurs, je vais euh, l'ouvrir dans une autre fenêtre et je contacterai la personne pour faire un échange. Vous en avez énormément, vraiment c'est juste incroyable. Il y a la seule limite en fait, ça va être votre imagination. Alors... J'en profite pour vous dire que tout le monde peut créer un puff tag, la seule chose à savoir c'est que ça a un coût, ça coûte assez cher, il faut créer le design, donc payer le... quelqu'un pour faire le design si vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil numérique. Deux, euh, il faut en fait créer le moule, donc il les... faut payer le moule et après bah, les unités, il faut commander minimum 50 PAVTAG à l'unité. Donc tout ça fait que faut compter environ 1,50$, pièces. Je ferai une vidéo totalement dédiée à la création des puff tags de A à Z, on créera un modèle ensemble. Mais ça, vraiment, je ferai ça dans une vidéo totalement dédiée parce que ça prend un certain temps et je ne voudrais pas rallonger cette vidéo. Donc maintenant que vous avez vu à quoi ressemblent les puff vous allez aller en haut à droite et vous cliquez sur « Login ». Alors ici, je suis logué avec mon compte principal, mais aujourd'hui, nous allons nous enregistrer avec Monsieur Bateau, qui est mon compte de tutoriel. A savoir que j'ai eu un problème sur ce tutoriel, j'avais filmé avec mon téléphone portable, il y a eu un crash, et je refais donc ce tutoriel une nouvelle fois. Donc je suis déjà créé. Donc je vous montre comment on fait, mais je validerai pas. Vous arrivez donc sur cette page, vous allez maintenant créer donc votre pseudo. Donc utilisez par exemple celui du jeu ou tout autre pseudo que vous voulez. Moi ça va être Mister Bateau, voilà, je l'avais déjà créé. L'email, vous tapez votre email. Donc Mister Bateau, voilà. Ici, Mister Bateau. Alors il me dit que j'ai déjà un compte en voie gauche-compte, ça c'est normal, je vous ai dit que je l'ai déjà enregistré, J'irai pas jusqu'au bout. Votre localisation, vous tapez la ville que vous voulez, moi j'ai tapé à la base Pay, puisque Pay est une petite ville euh, au Pérou. Et ensuite, vous descendez, vous vérifiez bien que vous avez validé les quatre petites coches qui vous disent que vous avez accepté les termes et conditions, la police, etc. Euh, que vous avez plus de 13 ans, etc. Vous êtes un humain, donc vous n'oubliez pas de cocher le cache-plat. Donc... Hop, les panneaux, vous vérifiez et vous êtes un humain <rire> et vous ferez sign up now. Sur cette page, vous allez retrouver en fait les informations de base donc votre pseudo, votre mail, le numéro magique, donc si en faites qui correspond à votre numéro personnel sur paftag.com, votre limite d'échange. Alors vous êtes au départ à une limite d'échange de 5. Qu'est-ce que c'est qu'une limite d'échange Et bien pour éviter qu'il y ait des mauvais échangeurs, c'est-à-dire qu'ils demandent. Qui reçoivent mais qui n'envoient pas euh, on limite à 5 échanges au départ et à partir du moment où les échanges commencent à se faire et sont bons vous pouvez augmenter votre limite vous avez ensuite ici donc le nombre d'échanges que vous avez déjà réalisé donc là forcément vous êtes à zéro L votre collection donc ça on verra ça un petit peu plus tard et la monnaie donc le paf cash euh, là vous n'en avez pas mais par la suite vous pourrez en avoir en par exemple en devenant euh, créateur de design ou en vendant euh, certains de vos paf tags et à savoir que beaucoup de paf tags euh, sur l'arrière, comme je vous ai dit, il y a un arrière personnalisé et l'arrière personnalisé, quand vous le choisissez, euh, quand vous faites la production, une partie des sous vont souvent à une association caritative, que ce soit pour le cancer, les enfants, etc. Donc c'est un très beau geste. Sur la droite, vous trouvez tout ce qui euh, peut être retrouvé tout en haut. C'est juste que sur cette page, c'est vraiment le raccourci. Maintenant, vous avez créé votre compte. Et eh bien, je vous propose de loguer votre premier paf tag. Je vais vous donner le numéro de ce -tag, donc qui est le tag de la chaîne, de la mascotte, voilà. Euh, à savoir que c'est pas comme un TB, vous ne pouvez pas le récupérer, etc. Vous allez pouvoir juste le loguer, il va s'ajouter dans votre collection et vous aurez un PAF tag en plus dans votre collection. Enfin ce sera votre premier puff tag normalement. Et euh, je suis très content que ce soit celui-là. <rire> Alors pour le loguer, rien de plus simple, vous allez tout en haut et loguer, log tag, pardon. Vous cliquez dessus. Vous allez rentrer donc votre localisation. Donc moi par exemple je vais le laisser à Lampay, Donc, euh, Je vais l'appeler Lampe. Excusez-moi. Lampe. Voilà, donc normalement, c'est bon. Vous tapez ensuite le numéro de série. Donc le numéro de série, il se trouve à l'arrière de votre tag. C'est un numéro, donc vous voyez, toujours assez simple. Il n'y a jamais de lettres normalement, etc., sauf personnalisation précise. Donc on va le taper, Donc c'est 52, 60, 19, 15, et là, au moment où vous allez taper le dernier numéro, regardez bien ce qui va se passer. 1. Et voilà Vous voyez, vous avez l'image du PAFTAG que vous êtes en train de loguer. Donc aucun moyen de se tromper, c'est plutôt fun. Ça, c'est super bien fait. Ensuite, combien voulez-vous en loguer Donc là, en l'occurrence, un seul, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Et vous pouvez laisser un message donc, à Lampay, puisque ce sera, ce sera moi qui recevrai le message quand vous loguerez votre pav tag. Euh, par exemple, euh, merci pour le partage. Vous, disiez, vous me dites ce que vous voulez. Hein. Ceux qui logueront, vous mettez ce que vous voulez. Merci pour le partage et la date, et vous faites « Click to add ». Voilà, vous venez d'ajouter un paf tag à votre collection, vous venez de loguer votre premier paf tag, et vous voyez, c'est très très très très simple. Au départ, le site peut paraître un petit peu euh, compliqué, euh, mais au final, on s'y habitue vraiment très bien. Pour voir votre collection, vous allez tout simplement dans « My Stuff » et « My Collection ». Vous cliquez dessus, et voilà, vous avez votre paf tag. Si par la suite euh, bah, vous recevez ce paf PAFTAG, euh, bah, pour recevoir celui-là, il y a deux solutions, soit être membre Patreon, parce que tous les membres Patreon reçoivent ce PAFTAG, ou euh, bah, en fait je vais faire certainement des jeux, etc. et euh, ce sera souvent dans les prix, euh, un petit PAFTAG, je trouve ça plutôt sympa, c'est du métal, c'est plutôt sympa. <rire> si vous en avez plusieurs, vous pouvez par exemple en garder un et en proposer un à l'échange, en ajoutant ici un, vous mettez ici la quantité que vous voulez échanger. Maintenant, vous allez pouvoir personnaliser votre profil, donc vous allez dans « My Stuff » et « My Profile ». Ici, vous pourrez euh, modifier votre pseudo, vous pouvez également modifier votre adresse mail, vous pouvez faire un petit texte de présentation, ce qui est toujours agréable quand on fait des échanges avec quelqu'un, c'est de pouvoir lire un peu d'où il vient, etc. Ne faites pas un roman, mais faites juste un petit, un petit message « Hello, je suis de France, nanana, je souhaite collectionner des pavetags, nanana, bref ». Euh, les communications options, donc c'est ni plus ni moins quelle adresse, euh, est-ce que je reçois des mails à chaque fois que j'ai un message, quelle période de mail, etc. Les messages d'échange, on peut mettre des messages automatiques. Et la signature du forum. Il y a un forum et je vous conseille vraiment d'aller faire un tour. Euh, le forum se trouve dans socialize et paftag.com forum. Donc je le mets dans un nouvel onglet. Voilà. Ceci est le forum de PAVTAG Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour Il y a vraiment de tout euh, Des échanges, il y a des discussions Des conseils sur la création, des jeux euh, Des ventes euh, Vraiment tout tout tout ce qui a rapport avec les PAVTAG Et également au geocaching Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour C'est une communauté qui est très très très très active Vous verrez c'est impressionnant Et surtout un truc génial C'est c'est une communauté euh, je dirais agréable C'est à dire que j'ai pas vu un seul rageux vraiment ce que j'appelle le rageux euh, même s'il y a une question des fois un peu bête etc, il n'y a pas le gars euh, qui renvoie boule comme ça, euh, comme ça serait beaucoup chez nous et bien sûr n'hésitez pas, ils ont une page Facebook, donc euh, Facebook page donc, dans socialize, Facebook page. C'est assez intéressant, il y a des, souvent des, des endroits où ils vont être, etc. Être présents, des offres, enfin vraiment, c'est très intéressant également. Et je pense que là, vous avez déjà de quoi bien commencer et commencer à échanger d'ailleurs avec le monde entier. Vraiment, ça va à une vitesse folle. À partir du moment où vous commencez à mettre vos premiers puff tags ou à demander des échanges, euh, à savoir que euh, même si vous n'avez pas de puff tags à échanger, euh, il arrive que, en demandant gentiment sur le forum, je débute. Euh, surtout qu'ils savent que les Européens n'ont pas énormément de paftags pour commencer euh, Je débute, est-ce que quelqu'un a un premier double à me donner, ou n'importe, etc. Vous pouvez échanger, je l'ai vu souvent, euh, des jeux contre des paftags Vraiment, il y, y a vraiment une communauté qui est super Et euh, je suis sûr que vous trouverez vos premiers paftags très rapidement Je vous propose en tout cas de gagner ce paftag en me disant, comme d'habitude, ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires Positif, négatif, etc. Et je tirerai au sort donc dimanche 8 dans la journée, euh, une personne dans les commentaires qui recevra ce PAFTAG. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie encore une fois de l'avoir suivie. Euh, je suis désolé si elle est peut-être un peu assurée, un peu compliquée euh, au niveau du montage, j'ai eu pas mal de problèmes techniques, que ce soit sur le premier, la première fois, la deuxième fois, c'était un enfer. J'ai passé 4 heures à tourner cette vidéo et je suis vraiment content qu'elle soit enfin sortie. <rire> et je vous dis à très vite comme d'habitude par mail, message privé, sur le terrain, par Facebook, par commentaire et pourquoi pas par faftag, on hein, pourrait faire des échanges ensemble, n'hésitez pas. Dans tous les cas, je vous dis jeu amitié les amis, ciao ciao